Cher Papa Noël, j'étais sage cette année, fais pas comme l'année dernière, s'il te plaît que tu m'avais rien ramené. J'ai fait une liste de cadeaux, je crois que je les ai mérités. C'est un pas beau, je ne l'ai pas été. Excuse d'avance toutes mes fautes d'orthographe, je suis pas le meilleur de ma classe, j'espère que c'est pas trop grave. Noël approche et que t'as plein de boulot, donc voilà, je me jette à l'eau, voici ma liste de cadeaux. Pour Noël, je voudrais papa arrête de me taper. Je te l'avais demandé l'année dernière, mais il a toujours pas arrêté, ça fait mal et je pleure chaque soir. Puis je fais des cauchemars que je suis des gens dans un abattoir, c'est bizarre mais j'aime ça, pour Noël, fais mourir Joshua, il n'a rien fait, mais je sais pas pourquoi, celui moi je l'aime pas. Pour Noël, papa Noël, je voudrais un flingue. Un si ton laisse te fait, comme ça je bute ceux qui disent que je suis dingue. Je t'en prie, écoute-moi, papa Noël, exauce mes feux quand tu descendras du ciel. Écoute, c'est vrai que je suis un garçon, pas comme les autres. Peut-être je suis différent, c'est pas ma faute. J'étais sage cette année, fais pas comme l'année dernière s'il te plaît tu m'avais rien ramené Pour Noël, Papa Noël, je voudrais un cahier, un livre pour que j'écrive et que je toutes mes pensées Les médecins disent que je suis fou, mais moi je m'en bats Un jour tu verras, toute la nation suivra mon combat Je voudrais être important quand je serai grand, je sais pas quoi Genre un acteur un président, ou je sais pas, en tout cas je veux qu'on m'admire Aujourd'hui j'ai pas grand chose, demain je veux bâtir un empire Et s'il te plaît, change mon apparence physique moi je voudrais être grand, long, beau et athlétique. Je me déteste. Je déteste ma mère parce qu'elle m'a fait comme ça pourvu qu'elle meure d'un cancer ou bien je sais pas quelque chose comme ça. S'il te plaît, je t'en prie, écoute-moi, Papa Noël, exauce mes voeux quand tu descendras du ciel. Écoute, c'est vrai que je suis un garçon pas comme les autres. Cher Papa Noël, j'étais sage cette année. Tu n'es pas comme l'année dernière, ce texte, tu m'avais rien ramené. Et j'espère que toi, au moins, tu crois en moi. Sinon, Papa Noël, crois-moi, je m'occuperai de toi. Où que tu sois, même au vol je viendrai te chercher. Je vais t'attraper, t'emprisonner, t'attacher, torturer, compris Papa Noël. apporte moi tout ce que je te demande. Sinon, je te jure, on va bien s'amuser ensemble. En décembre, des elfes, je les tuerai un par un. Avec tes rêves et bains, j'en ferai des steaks et du boudin. 25 décembre, hein, je sais déjà quand tu passes. Alors, à bientôt. Signé Adolf H. C'est vrai que je suis